Salut à tous, c'est Vincent pour la chaîne de Presse Citron. On est une nouvelle année en direct du CES. Comme vous le savez, c'est le salon tech le plus important dans le monde. Il y a 4 500 sociétés qui exposent. Il y a plus de 170 000 personnes qui sont attendues. Une nouvelle fois, la France est ultra présente avec plus de 300 sociétés qui exposent. Comme chaque année, avant même le début du salon, on a les deux jours très importants que sont le Unveiled et le jour des conférences de presse qui finit par un événement qui s'appelle la Pepcom. Et on a déjà les premières tendances du salon. Hier, au Unveil, on a vu deux innovations dans le monde de la santé. La première, c'est WeFings qui a présenté sa dernière montre qui va sortir cette année. Elle s'appelle la ScanWatch. Elle reprend en gros toutes les caractéristiques des montres WeFings jusqu'à maintenant en y ajoutant le suivi de l'apnée du sommeil. Donc la société fait vraiment le choix de la santé et même aux US travaille directement avec des médecins. La seconde, c'est une boîte coréenne qui s'appelle CharmCare. Et en fait, elle fait un bracelet tensiomètre. Donc normalement, un tensiomètre, c'est assez gros, ça se met au niveau... Euh, du biceps. Là, ça prend l'attention au poignet. On a fait le test avec le bracelet et avec un tensiomètre classique. Les mesures sont similaires. Donc, c'est, moi, je trouve, une belle innovation qui rend un peu plus compacte cette mesure. Et ça peut être assez utile dans certaines situations. C'est un produit qui est déjà en vente dans plusieurs pays. Il faudra les certifications pour qu'il qu arrive en France. Mais ça peut être le cas très prochainement. Aujourd'hui, je vous l'ai dit, c'était le jour des conférences de presse. On allait voir, par exemple, celle de Samsung. C'était assez intéressant. C'était pas trop focus produit. C'était en fait la vision de la marque pour les 10 années à venir. Ils ont présenté deux concepts. Donc, le premier, c'est Bali. Bali, c'est un robot en forme de boule euh, qui est fait pour la maison. Donc, il vous suit chez vous. Il peut vous voir, il peut interagir avec vous, il peut interagir avec les objets connectés de chez vous. Et euh, de ce qu'on en a vu, il y a une démo sur scène. C'est assez impressionnant et ça met en œuvre toutes les avancées de Samsung du point de vue logiciel. La seconde technologie, c'est GEMS. Ça prend la forme d'un exosquelette. Donc, en fait, on a eu une démo sur scène. Une personne qui a mis cet exosquelette et des lunettes de réalité augmentée. Et en fait, il y a un coach en réalité augmentée qui est apparu devant elle, qui lui a fait sa séance, qui lui a adapté en fonction de ses progrès du passé et surtout qui a fait un vrai résumé de comment s'était passée la séance avec est-ce que la forme était bonne Est-ce que la vitesse des répétitions était bonne Et on a vu un peu tout l'écosystème santé que Samsung est en train de créer. Il y a toute une application de suivi santé qui va aussi utiliser les mondes connectés de Samsung et tous les produits à venir sur la santé. Et c'était assez intéressant d'avoir une preview de ce que ça va être dans les prochaines années. C'est ça qui est énorme avec le CES, c'est que d'un côté on a des sociétés ont une vraie vision macro du marché, qui présente leur vision. D'un autre, on a des startups innovantes, des startups qui présentent des produits fun et des startups qui sont complètement dans le bullshit. Dans les exemples fun, on a pu tester une valise autonome donc qui vous suit grâce à un bracelet. Si vous le voulez, c'est déjà en vente, ça coûte 799 euros, donc ça a un certain coût. Mais en tout cas, ce qu'on a vu, c'est que même dans les allées de CES qui sont chargé de monde, ça marche plutôt bien, donc c'est assez drôle. Il y a aussi un truc pour les parents feignants, c'est des berceaux auto auto-berçants. Donc si vous avez la flemme de bercer votre bébé, vous pouvez créer plusieurs mouvements et en gros ça berce tout seul votre bébé et comme ça vous pouvez vous reposer, sauf si bien sûr il est en train de pleurer depuis deux heures, ce qui arrive souvent. Du côté du bullshit, on a pu voir un collier pour euh, les chiens et chats qui va détecter leur rumeur et qui coûte 400 dollars, si vous voulez vous faire plaisir, allez-y. Et aussi un distributeur, un robot autonome de distribution de papier toilette parce que bah des fois, on en a besoin. Pour en venir à des sujets un peu plus sérieux, la 5G est au cœur de toutes les discussions, l'intelligence artificielle aussi. Et pour une fois, j'ai l'impression qu'on est vraiment sur l'intelligence artificielle et pas sur juste des programmes. Et il y a aussi une vraie tendance sur le pliable. Donc, on l'avait sur les smartphones. Et là, c'est en train d'arriver beaucoup sur les laptops. On avait vu des concepts chez Microsoft. Et là, TCL a présenté des choses, Le Lenovo et aussi Intel. Donc, on a hâte d'aller voir dans toutes les allées du salon les autres produits pliables qui sont présentés. Je vous remercie d'avoir aidé cette vidéo des premières journées du CES sur Prescitron. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à l'aimer, à vous abonner à la chaîne. On fait beaucoup de tests produits, c'est la première fois que vous nous voyez. N'hésitez pas à nous poser des questions dans les commentaires, à nous demander les produits que vous voulez qu'on aille voir sur le salon et moi je donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube de Prescitron.